De manière générale chez les animaux, et en particulier les mammifères, que l'on soit un cheval par exemple, pour parvenir à se reproduire, encore faut-il avoir envie de le faire. Et même alors, il reste à trouver et à séduire un nouveau partenaire. Prenons l'exemple d'un bouc et d'une chèvre. Comment cela se passe-t-il Le mâle... Flaire la femelle. Celle-ci frétille de la queue. Cela montre qu'elle est en chaleur. Après plusieurs essais, l'approche fonctionne. La copulation a lieu. On peut retrouver ces parades chez de nombreux mammifères, même si chaque espèce a ses spécificités. On dit que ces espèces présentent un comportement sexuel stéréotypé. Ces amours caprines n'ont pas lieu toute l'année. Comme on le voit sur ces graphiques, les femelles du troupeau sont en période de chaleur tous les 15 jours, ce qui est la durée de leur cycle. Le mâle, par contre, n'est en période de rut que d'octobre à décembre. Si on fait apparaître les taux d'hormones sexuelles chez le mâle et la femelle, on constate que l'activité sexuelle correspond à un pic de testostérone chez le mâle et à un pic de stradiol chez la femelle. Vous savez déjà que la testostérone est impliquée dans la fabrication des spermatozoïdes et que le pic de stradiol est lié à l'ovulation. Mais peut-on prouver qu'elles influencent le comportement sexuel Le rôle de ces hormones sur l'activité sexuelle a pu être testé lors de différentes expériences. Ainsi, chez des cobayes mâles castrés, on constate une chute du pourcentage d'animaux éjaculants, donc de l'activité sexuelle. Mais si on les traite à la testostérone, ce taux remonte. De même, chez des femelles rates castrées, on constate que la castration annule le comportement de lordose, une posture caractéristique des chaleurs de la femelle. Un traitement à base de rétablit le comportement, et ce chez d'autant plus de femelles que la concentration est forte. On vérifie donc bien que ces hormones sont des déclencheurs de l'activité sexuelle. Restons chez les rats. Lorsqu'une femelle est réceptive, des contacts corporels avec un partenaire provoquent par des mécanismes réflexes innés la contraction des muscles provoquant la posture caractéristique de leur dose. Le dos est cambré, ce qui permet de présenter les parties génitales. Ce signal va déclencher le réflexe des poussées pelviennes du mâle et faciliter l'accouplement. Or, les muscles sont commandés par le système nerveux, plus précisément le cerveau. On a constaté. Que lorsqu'on stimule électriquement certains neurones de l'hypothalamus d'un rat, on observe qu'un comportement automatique de copulation chez les mâles a lieu et un comportement de l'ordose chez les femelles. Ces comportements cessent avec l'arrêt des stimulations. D'autre part, l'injection de faibles quantités d'oestradiol dans les sites présentés dans le schéma ci-contre si permet d'activer le comportement de l'ordose chez des rats femelles ovariectomisés. Des expériences similaires ont montré la même chose avec de la testostérone chez des mâles. On a ainsi démontré que les sécrétions hormonales sexuelles contrôlent le comportement sexuel chez ces mammifères. Ces résultats peuvent être généralisés à de nombreux mammifères, par exemple la jument dont l'activité dure 4 à 6 jours. Chez la femelle macaque, on observe aussi une activité sexuelle autour de la période d'ovulation. Mais cette activité dure 8 à 12 jours, bien plus qu'il n'en faut pour parvenir à une grossesse. Chez les humains, la femme a, elle, une activité sexuelle possible tous les jours de son cycle, tout comme l'homme peut avoir une activité sexuelle toute l'année. C'est également le cas chez des espèces proches de nous, comme chez le chimpanzé. L'homme, le chimpanzé et d'autres espèces font partie d'un groupe particulier au sein des primates nommé primate hominoïde. Le macaque, lui, est en dehors de ce groupe. C'est un primate non hominoïde. Par rapport aux autres mammifères, le comportement sexuel des primates hominoïdes semble moins dépendre des hormones. Dans les années 50, des chercheurs ont fait une surprenante découverte. Il s'appelait Holtz et Milner, et travaillaient sur le cerveau. En implantant des électrodes stimulatrices dans le cerveau de rat, ils tentaient d'étudier leur comportement. Le rat avait accès à une pédale dans sa cage, reliée à un stimulateur, lui-même relié, à l'électrode implantée dans le cerveau. Un jour, un rat eut un comportement très étrange. Alors que tous les autres développaient une aversion pour la stimulation, lui ne cessait de s'auto-stimuler. Holtz s'aperçut que l'électrode avait été implantée par erreur à côté de l'endroit où elle aurait dû se trouver, provoquant suite à la stimulation une réaction inattendue de plaisir. L'expérience répétée montra que les rats ont oublié leurs besoins vitaux, comme manger ou s'occuper de leurs petits, préférant s'administrer jusqu'à 100 chocs par minute. Ces rats étaient accros au plaisir intense fourni par la stimulation. Holtz et Milner avaient découvert une des aires cérébrales de ce que l'on nommera le circuit du plaisir, ou encore circuit de la récompense. Ce circuit sera ensuite mis en évidence chez de nombreux animaux, dont les mammifères et surtout dont l'homme. Grâce à ce système de la récompense, des actions importantes pour la survie, comme se nourrir, boire, ou avoir des rapports sexuels, sont récompensés par la sécrétion de dopamine dans le cerveau, ce qui procure une sensation de plaisir. Ainsi, chez les mammifères, le comportement sexuel est contrôlé par les hormones et par le système de la récompense. Le système de la récompense est un ensemble d'aires cérébrales connectées entre elles. L'hypothalamus est en connexion avec le système. Celui-ci est activé lors des rapports sexuels par les stimulations érotiques en provenance des cinq sens et de certains organes, notamment génitaux. Parmi toutes les aires activées, citons la première, l'aire tegmentale ventrale, qui est au cœur du réseau, ainsi que le cortex préfrontal. La stimulation très importante de ces aires provoque à un moment donné une libération de dopamine telle que la sensation de plaisir atteint son paroxysme, c'est l'orgasme. Au cours de l'évolution chez les primates hominoïdes, le but principal du comportement sexuel devient l'obtention de ces récompenses cérébrales érotiques. Les mammifères non primates ont essentiellement un comportement de reproduction contrôlé par leurs hormones sexuelles. Au cours de l'évolution chez les primates, on observe une baisse du contrôle hormonal au profit d'une hausse du contrôle par le système de la récompense. Ainsi, chez les primates hominoïdes, et plus particulièrement l'homme, le comportement sexuel est guidé par la recherche du plaisir érotique. Parmi les aires associées au circuit de la récompense, le cortex préfrontal est notamment la structure cérébrale qui a le plus évolué chez l'être humain. Et c'est le cortex préfrontal qui permet les processus cognitifs les plus complexes, comme la symbolisation, la planification, la réflexion. C'est peut-être lui qui explique la diversité des pratiques associées, mais non directement liées à la reproduction chez les êtres humains. Prenons l'exemple du baiser, si célébré dans le monde occidental. Il n'existe pourtant pas dans toutes les cultures, étant même parfois prohibé. Par exemple, chez les Batonga au sud de l'Afrique, la bouche ne sert qu'à manger, toute autre utilisation est interdite. Le baiser n'est donc ni né, ni universel, mais bien le produit d'une culture. Très associé aux fonctions cérébrales, le comportement sexuel humain est donc influencé par des facteurs affectifs, cognitifs et le contexte culturel. Dans l'espèce humaine, la sexualité est associée au plaisir et ne se limite pas à la fonction de reproduction.